Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment effectuer un partage proportionnel, puis comment calculer un effectif à partir d'un ratio. Une autre vidéo de la chaîne YouTube Mat2730 traite par ailleurs de la définition des ratios et de l'écriture de ratios égaux. Présentons ces deux premières notions à travers deux exemples d'applications qui illustreront l'utilisation explicite de la proportionnalité. Commençons avec un partage proportionnel. Dans un partage classique, chaque personne perçoit la même fraction d'un tout. Dans un partage proportionnel, chaque personne perçoit une fraction d'un tout qui est proportionnelle à une grandeur. Voici un exemple d'illustration. Pierre, Paul et Jacques se partagent 1250 euros selon le ratio 3 pour 2 pour 5. On souhaite calculer la part que chacun recevra. Ce ratio signifie que lorsque Pierre reçoit 3 euros, Paul en reçoit 2 et Jacques 5. On remarque que pour servir ces trois personnes selon le ratio défini, on doit utiliser un multiple de 3 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 10 euros. Or, 1250 euros, c'est 125 fois 10 euros, donc chacun recevra 125 fois ce qu'indique son ratio. On peut résumer cela dans un tableau de proportionnalité. La première ligne indique la part de chacun donnée par le ratio. On calcule le total des parts de chacun, c'est-à-dire 10 euros. Le coefficient de proportionnalité est le nombre qui multiplié par 10 donne 1250, c'est-à-dire 125. Et la somme perçue par chacun peut alors se calculer sur la deuxième ligne. Ainsi Pierre recevra 375 euros, Paul 250 euros et Jacques 625 euros. Voici la deuxième notion abordée dans cette vidéo. Comment calculer un effectif à partir d'un ratio Et illustrons cette notion à travers un exemple. Dans une classe, le ratio angliciste-germaniste est 2 pour 3. Autrement dit, on trouve 2 anglicistes pour 3 germanistes dans cette classe. De plus, on sait qu'il y a 10 anglicistes. Calculons alors le nombre de germanistes et l'effectif total de la classe. Par définition du ratio 2 pour 3, on sait que 10 sur 2, c'est égal au nombre des germanistes divisé par 3. On remarque que pour passer du dénominateur au numérateur, il suffit de multiplier par 5. Ainsi, le nombre de germanistes est 3 x 5, c'est-à-dire 15 élèves. Il en résulte que l'effectif total de la classe est de 25 élèves. On aurait pu présenter ces résultats dans un tableau de proportionnalité. La première ligne indiquant le ratio, la deuxième ligne les effectifs des anglicistes et des germanistes. Et on retrouve bien nos deux valeurs. En conclusion, il est essentiel de rappeler que la notion de ratio est avant tout une présentation différente de la notion de proportionnalité et que le recours à tous les outils de la proportionnalité étudiés en primaire et au collège est d'une première importance.